Joyeuse Journée internationale des femmes. Aujourd'hui, célébrons les femmes dans nos vies. Et pas seulement aujourd'hui, mais à tous les jours. Travaillons fort pour faire en sorte que les femmes et les filles aient les opportunités dont elles ont besoin pour réaliser leur plein potentiel. Défendons les droits des femmes et veillons à ce que leurs voix se font entendre. Le féminisme, ça veut dire un avenir meilleur et un monde plus fort. Parce que lorsque les femmes et les filles réussissent, tout le monde en gagne. Ensemble, faisons de l'égalité des sexes une réalité.